Mes très chers petits oiseaux d'amour, bienvenue au champ d'amour des oiseaux. Je t'invite à élever tes énergies le plus haut possible et le plus puissamment possible et de te mettre et d'exercer euh, la demande que je t'invite à formuler avec tes mots ou en t'inspirant de ce que je vais proposer là, tous les jours et à chaque fois que tu penses à la situation, d'accord À chaque fois que tu penses à ce qui se passe, tu vas essayer d'adopter cette posture énergétique, cette posture de résistance euh, physique euh, dans ton potentiel créateur, d'accord cette énergie, est ton énergie, quand elle est extrêmement élevée, et de toute façon, ton énergie quelle qu'elle soit, du moment que tu es aligné, j'ai expliqué, un hein, objet ou sujet, intention plus émotion, c'est ça, c'est le trio qui gagne à tous les coups, ce trio-là, il s'incarne dans ton âme, et ton âme aimante, ça, donc, ça ne fait que euh, s'amplifier euh, et chaque fois que tu le nourris, chaque fois que tu insistes là-dessus, voilà. De la même manière, tu peux effacer ça de ton âme et tu peux inscrire, imprimer dans ton âme ce que tu désires. Et plus tes énergies sont élevées, quand tu t'alignes pour imprimer volontairement quelque chose dans ton âme, afin qu'elle l'aimante, tu as le pouvoir de l'âme, de ton âme, qui est, pour ceux qui ne l'avaient pas encore entendu pour l'instant, un champ électromagnétique qui rassemble l'ensemble de tes champs électromagnétiques, qui est en résonance avec eux. Ce champ électromagnétique, il est aussi créé par ton esprit. Ton esprit, c'est toi, en fait. Toi, ton âme et ton corps, c'est toi. Toi, tu es encore plus que ça. Tu es un ensemble d'expressions de, qui s'expriment dans des fréquences et donc ce sont des dimensions différentes. Et donc, chose que je n'ai pas encore dite jusqu'ici vraiment, donc c'est l'occasion de le dire pour faire un tableau un peu plus clair pour tout le monde. Dans chacune de ces fréquences, nous, notre expression physique est différente. Notre forme physique, notre apparence fidi, physique et nos capacités physiques sont différentes. Il n'y a que sur le plan de l'éternité auquel nous sommes reliés par quelque chose qui se trouve dans notre cœur, plus précisément au centre-cœur, c'est-à-dire entre nos deux cœurs, car sache que lorsque l'on épouse, plutôt lorsque notre être supérieur vient épouser notre corps, notre être ici incarné, qui est au centre de toutes les dimensions, alors tu te retrouves à avoir en toi un deuxième cœur ah, C'est ce... un cœur véritable mais qui lui appartient à une autre dimension, à une autre fréquence Mais c'est aussi un cœur Et quand ces deux cœurs-là peuvent vibrer à l'unisson Celui de ton être supérieur et celui de ton corps charnel Alors tu peux passer à l'étape suivante de ton alignement pour rejoindre petit à petit l'état christique, qui lui est une, euh, un état qui réunit tous tes corps subtils en un diapason qui te ramène à une forme, à une unicité tu vois, de ton corps qui est un rassemblement euh, au cœur du cœur du cœur de toutes les unités de ton corps, de toutes les fréquences de ton corps. Elles sont enfin au diapason, tout ensemble. Et cet état-là te permet de rejoindre euh, d'autres états, d'autres facultés. Voilà, petit à petit. Hein, et, euh... Alors, c'est évident que tout, tout le monde n'en est pas à ce stade, et c'est normal, il ne faut pas paniquer pour ça, d'accord Parce qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique. Comprends que tu es là où il faut pour ce qu'il y a à faire, et pour le meilleur pour toi et pour les autres. Oui, c'est ça qu'il y a à comprendre. Nous sommes tous frères et sœurs, et celui qui est là peut aider celui qui est ailleurs, tu comprends Chacun a son rôle, c'est important. Tout le monde, chacun est très précieux. Chacun peut faire que tout se transmute pour le meilleur. En agissant sur, son, sur ton alignement, hein, chacun sur son état d'alignement, donc être en accord avec soi-même, ce que tu penses, agir en accord avec ça, d'accord Autant que faire se peut. Vraiment, vraiment, vraiment. Il s'agit ici de euh, réunir son courage pour faire face à la vérité et euh, trouver les options pacifiques qui vont nous permettre de transmuter, traverser et euh, le plus en douceur possible tous les événements qui... Euh, auquel nous sommes en présence, et qui arrive. Tant qu'une chose n'est pas ici incarnée, d'accord Sous cette forme, comme notre corps charnel, hein sous, sous la forme matérielle. Notre pouvoir créateur d'alignement et de communication avec tous les autres champs électromagnétiques en présence. Sache pour ceux qui n'auraient pas encore entendu, que le... Les champs électromagnétiques et l'électromagnétisme est au cœur de ce qui permet l'incarnation et l'ensemble des expressions de l'incarnation à toutes ces échelles et dans toutes ces dimensions. Toutes ces dimensions. C'est le champ électromagnétique qui permet de recevoir des informations, de d'envoyer des informations, d'aimanter tout ce qui correspond de façon le plus affine à ce qu'il est lui, donc à ce qu'il contient en lui, sache que le champ électromagnétique, ton champ électromagnétique contient actuellement et à chaque instant l'ensemble de toutes les mémoires d'alignement que tu as vécues depuis son être est apparu dans le cosmos. Tu comprends C'est gigantissime et tant qu'on n'a pas compris ça, qu'on ne sait pas ça et qu'il est intéressant, important de blanchir son âme et qu'on peut le faire, que c'est à la portée de chacun, il s'agit simplement d'exercer son alignement dans la plus grande profondeur de sa sincérité. Il n'y a que l'authenticité de ta sincérité qui peut agir dans ces domaines-là et sur ces énergies-là, sur ces, sur ces existences-là qui sont tout aussi réelles que ton corps physique même si ton corps physique, il est au centre de tout ça, et que mais c'est grâce à lui, c'est lui, le, le, le, tu comprends, le, le, le lien, le lien et le, et, le, et le QG, tu vois, le centre moteur de tout, de tout ça, de tous ces différents espaces-temps et dimensions et échelles auxquelles tu es relié en tant que, ayant une âme. Parce que, ayant une âme, tu es en effet l'exacte réplique de ce qu'est la création, de ce qu'est notre Père-Mère. Tu comprends Et chacun d'entre nous est cela, chacun d'entre nous qui avons une âme. Mais comme tout est polarisé à toutes les échelles et à toutes les dimensions, il existe aussi la part inverse. Et il existe aussi donc des esprits qui n'ont pas d'âme. Il est important que chacun comprenne que l'alignement est la clé, la seule clé qui permet justement cette communication précise, puissante et parfaite entre ton désir et tes capacités de création, d'incarnation, grâce à ta pensée. Parce que, comprends que donc, tout commence puisque, si c'est donc le champ électromagnétique qui permet l'échange et la mémoire des informations et aussi qui ordonne à la matière, aux éléments qui composent la matière, afin qu'ils puissent, comme tu le vois et comme tu es toi dans ton corps charnel et toute chose que tu peux toucher avec ce corps charnel ou voir ou appréhender, d'accord Qu'il y ait une cohérence pour chaque matériau matière et chaque être vivant, chaque, chaque code de vie, quel qu'il soit. Le champ électromagnétique, c'est non seulement celui aussi qui ordonne à la matière, qui la coordonne, mais qui lui permet de rester cohérente, de garder, de maintenir en permanence cette cohérence, tout en étant capable de renouveler, de rajeunir, de de, de guérir, de, de réparer chacune de ces parties. Si on savait, si on se connaissait mieux et si on vivait d'une manière qui soit respectueuse avec ce qu'on est, on pourrait en effet, en effet, euh, rejoindre cet état où notre corps, une fois qu'il a atteint sa forme optimale, eh bien, la garde et la conserve tout simplement. Et donc, cette forme optimale, vis-à-vis -vis de laquelle les uns et les autres, nous ne faisons que passer un instant dans notre vie, d'accord Pour l'instant, cette forme optimale de notre corps, c'est exactement celle exactement celle et c'est le seul endroit où notre forme physique ici sur terre charnelle se retrouve dans l'une de nos incarnations c'est sur le plan de l'éternité, là d'où nous venons, notre euh, état d'éternité latent, tu vois, originel si tu veux à partir duquel on peut s'éveiller et devenir petit à petit en ayant une pratique d'alignement au cœur. C'est ce que j'appelle le grand alignement. C'est ce que j'essaye de communiquer, tu vois, par témoignage sur cette chaîne et par mes différents travaux, outils que je mets à disposition. À tout qui s'intéresse à ça et veut vraiment entrer là-dedans. Je dis vraiment parce que c'est une question de d'engagement, de, tu vois, personnel, parce que il euh, n'y a pas de professeur, tu vois, il n'y aura personne derrière toi pour te dire « oui, c'est bien, c'est pas bien ». Justement, comme ça, c'est de l'auto-prise en charge, tu vois, moi je te donne des conseils, euh, de la guidance, de, de, de, de, de, de, de, des outils, etc. Mais le boulot, c'est toi qui vas devoir le faire. Et, et, et tant mieux, parce que tu seras ton propre autodidacte avec ces quelques conseils, ces quelques euh, outils pour faire ton propre corps d'éternité, pour édifier ton propre corps d'éternité. Un corps d'éternité vivant, conscient de son éternité et totipotent dans la bienveillance parce qu'il connaît la loi, la loi, la seule loi. Et celle-là, je vais te l'expliquer là, c'est dans le prochain communiqué. En tout cas, sa base et comment elle fonctionne et comment elle a permis à ce qui est, que j'appelle le bain mer, qui est déjà composé de façon latente aussi, des deux polarités, et qui par endroit exprime de façon inverse euh, cette euh, ce diamagnétisme, tu vois, c'est-à-dire euh, donc c'est euh, ces polarités inverses, euh, qui, qui, qui euh, s'exprime par un, un champ électromagnétique de l'électricité et du magnétisme parce qu'elles sont opposées, tu vois Du moment qu'elles arrivent, qu'elles adviennent, elles sont déjà trois, les deux polarités et le magnétisme qu'il y a entre les deux, qui les unit pour l'éternité. Donc, sur le plan de l'éternité, nous existons... En tout cas, pour ce qui est de, de l'ensemble des âmes, et c'est un nombre fini, euh, des âmes qui euh, euh, euh, appartiennent, enfin, qui sont, qui sont en fait l'expression de notre étoile galactique. Parce que c'est plutôt ça qu'il faudrait dire, hein. Nous sommes donc tous sur un même plan qui est circulaire qui semble Oui, il est circulaire. Il a cette forme-là, généralement. Et toutes nos âmes sont comme des euh, lumières euh, dorées, euh, <coughs> vues de l'extérieur. Et vues de l'intérieur, c'est comme des bulles, des petites bulles euh, légères, toutes fines, euh, transparentes, avec un abord, euh, un halo très légèrement irisé, tu vois, de toutes les couleurs. Et à l'intérieur... Nous avons notre corps physique, semblable au corps physique que nous avons ici, mais sous sa forme optimale, je le répète, la plus belle, la plus… Euh, voilà, je <rire> ne sais pas comment dire, hein euh, Aucune trace de vieillissement, on n'est rien du tout sous, cette, sous, cette, sous cet état-là. Et, euh, et voilà et nous avons tous, donc, cette, euh, tous nous qui avons une âme et qui appartenons à notre... Euh, et chacun qui appartient à une étoile galactique, hein, même si c'est une autre étoile, ben, à, euh, se trouve sur ce, son plan à lui d'éternité. Voilà. Hein. Et euh, ce n'est pas du tout le lieu des élus. Ce n'est pas le lieu où il faut retourner. Tu comprends Non. C'est une fois euh, réveillé eh bien, et incarné dans ce corps charnel qui est un cadeau eh bien, tu as l'opportunité, justement, d'édifier ton corps d'éternité dans le vivant, par le vivant, pour le vivant et pour l'éternité. Tu comprends Et même si on en est là où on est ici et maintenant, nous allons, à partir d'ici et maintenant, pour ceux qui s'alignent dans ce grand alignement, rejoindre petit à petit, je ne dis pas en une seule génération, non, il faut pas, il faut, il faut mettre les choses à leur place, hein, à mon avis, euh... On me dit qu'il va y avoir des miracles. Ok, c'est super. C'est super. Donc, tu vois, tout ce que je peux dire, il n'y a rien de dogme. Je te dis ce que je pense jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et s'il y a des modifications, quoi que ce soit, je le dis, je l'explique après. D'accord Je dis au fur et à mesure de ce que je sais, de ce que j'apprends. Voilà. Et là, on me dit qu'il y aura des miracles. Et bien, voilà. Trois petits points. Donc, je laisse, euh, je laisse cette merveilleuse intervention euh, qui est venue euh, euh, ajouter à ce que je disais. Donc, si chacun d'entre nous, là où il est, fait ce qu'il y a à faire pour agir selon la voix du cœur et non pas selon la voix du porte-monnaie et de la peur, d'accord pas, pas la voix du porte-monnaie et de la peur, mais la voix du cœur. Chacun à son poste, là où il est, peut faire ce qu'il faut, comme il faut, sans attirer les foudres sur lui. C'est là que je fais appel à l'intelligence de chacun. Quand elle est reliée au cœur et à l'âme, dans un désir aligné, elle est capable de t'éclairer et de te guider vers les plus merveilleux chemins. Ce que tu ignorais un instant avant, elle te la porte sur un plateau d'argent. Prends ton temps, ne te précipite surtout pas. Prends tout ton temps pour te préparer aux différentes éventualités, pour te protéger. Et justement, savoir aussi que faire un travail sur ton âme, dans l'alignement avec ton esprit, pour imprimer, alors déjà pour blanchir ton âme de façon à ce que tout ce que tu vas imprimer, tout ce que tu souhaites imprimer et incarner, s'incarne plus puissamment et plus rapidement et plus clairement, sans qu'il y ait euh, différentes occurrences euh, qui apparaissent, tu vois, dans, dans l'incarnation de ce que tu as désiré et qui t'obligent à régler des problèmes que tu n'avais pas réglés avant, tu vois, afin de t'épargner ça, de nous épargner ça. Le mieux, c'est donc de blanchir ton âme. La première chose à faire pour blanchir son âme, J'expliquais donc, toujours c'est d'être dans cet alignement, l'alignement de la sincérité, dans la profondeur, de demander pardon. Moi tu vois, je n'aime pas compter le nombre de fois que j'ai demandé pardon dans, dans, dans, dans, dans les premières années, tu vois, dans les premières années où euh, je pratiquais au quotidien ce grand alignement. Et chaque fois je fondais en larmes, je ne savais pas de quoi je demandais pardon. Hein. Je ne suis pas du tout une maso, tu comprends, ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agissait vraiment de blanchir, d'arriver de, de, à... Et je ne suis pas non plus une puriste, tu comprends Ça n'a rien à voir non plus avec ça. Euh, je cherchais juste la vérité. Et je sentais ce chemin en moi. Je le pratiquais, j'avançais. Et c'est tout, tout naturel en fait. C'est venu tout naturellement, voilà. Il n'y avait pas de mental là-dedans. Il y avait une forme d'intuition profonde, un appel profond. Au-delà du temps et de l'espace. Afin de... D'engendrer une réparation, tu comprends Parce que le pardon, la demande de pardon, pardonner à soi et pardonner aux autres. Il n'y a que ça, pour certaines choses, il n'y a que ça qui permette de réparer ton âme et de la blanchir. Que ça, que ça. Donc c'est incontournable. Incontournable, ok après, pour ajouter, tu peux demander à ton âme, dans l'alignement sincère, de te guider pour blanchir ce qui reste à blanchir dans ton âme, d'accord Et pour chacun, ce chemin-là, il est perso, tu comprends bien. Et plus tu es dans l'amour avec ton âme, plus tu es dans une communion et une synchronisation avec elle, avec ton esprit, et plus tu comprends le retour, plus tu sais que c'est elle qui te parle, et pas autre chose, pas quelque chose de parasite ou d'artificiel qui vient te donner des mauvaises infos. À ce propos, j'ai n'ai pas encore parlé de ça, alors que c'est le truc qu'ils vont apparemment utiliser aussi plus que d'autres Il y a une fréquence qui permet de te rendre extrêmement irritable Non seulement irritable, mais plus que d'habitude, mais qui fait que tu as le plus grand mal à te contrôler Tu vois, ça déborde, ça déborde, ça déborde, et puis tu n'arrives pas à mettre des garde-fous je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Ils l'ont expérimenté sur moi, il y a quelques semaines. Euh, et je les ai entendus en retour en disant « Ah, ça a marché !» Tu vois, puis ils ont arrêté, ils n'y sont pas revenus. En effet, ils ont réussi à me mettre hors de moi pour une situation, j'étais sous ces fréquences-là. Et ils ont vu que malgré que je suis quelqu'un d'aligné, euh, et autant que faire se peut, mais voilà, j'ai les mêmes vulnérabilités que tout le monde, et ces fréquences-là ont réussi à, à, à avoir une influence sur moi. Et mes comportements. Ah oui Vraiment Bon. Donc, une fois que tu as blanchi ton âme, la seconde étape, c'est de savoir t'aligner pour faire des demandes alignées. Tu sais que tes mots à toi, c'est encore mieux, ok Si tu n'es pas trop sûr de toi, ben... Bah, euh, euh, va... Euh, sur ma page de blog euh, ou alors sur mon shop sur Utip, tu vas trouver un jeu de cartes, c'est le jeu des vertus. C'est 72 demandes, tu vois, alignées, écrites. Hein. C'est vraiment pour trois fois rien. Alors vas-y, n'hésite pas. Hein, euh, ça t'oblige pas à donner euh, toutes tes coordonnées, machin. Il hein, y a des moyens de paiement là pour Utip, pour le shop, qui sont euh, tout à fait classiques. Hein. Okay. Et si tu ne sais pas euh, et si tu veux pas passer par ça, tu as qu'à me le demander euh, par, euh, par ma, ma boîte mail hein, au hein Et pour toute autre chose que je fais passer sur mon shop, si tu n'as pas envie de passer par le shop, tu peux me le demander en me le en, en me le demandant par Titanota. Bien sûr, d'abord, s'il te plaît, tu fais le geste de passer par un soutien. Merci beaucoup. Tu sais, si je faisais pas ça, il n'y aurait pas de retour. Et de très loin s'en faux voilà, donc euh, euh, il ne s'agit pas de demander aux autres du retour, mais de faire en sorte qu'ils puissent, hein, et que le, le, le, la, la, la, la mise en place permette ce retour. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je te demande. Voilà, et merci de ta compréhension. Bon, donc la deuxième chose, c'est de donc de programmer ton âme. Programmer ton âme à différentes choses, et le faire au quotidien. C'est-à-dire, première chose, euh, c'est la protection totale de tout mal, d'accord Protection totale. Tu demandes aussi la présence de ton âme, sa guidance parfaite en toutes choses. Tu demandes aussi à ce que l'abondance de toutes choses vertueuses te soit apportée et déroulée comme un tapis rouge à chaque instant, quelle que soit la situation. L'abondance du ciel et de la terre, d'accord euh... Tu demandes aussi à euh, savoir euh, faire la différence entre le vrai et le faux, d'accord Quelles que soient ses formes. Euh, tu demandes aussi à être prévenu hein, de façon très claire par ton âme s'il y a quelque danger que ce soit, tu comprends Moi, une fois, euh, euh, j'étais dans une situation euh, légèrement illicite, <coughs> Euh, et euh, j'étais en état d'alignement par rapport à ça, et je, je je demandais du fond du cœur, tu vois, c'était pas encore formulé s'il y avait le moindre danger par rapport aux forces de l'ordre, hein, par rapport à la situation dans laquelle je me trouvais. Et c'est tout ce qui s'est passé. J'ai vu, j'ai mon âme m'a étalé directement à réponse à ma question. Là où éventuellement il y avait quelque chose, ce n'était pas éventuellement. C'est-à-dire que dans les cinq minutes qui suivaient, à peine, à peine même pas. Attends, attends, je, je me re... Je me... Deux minutes et demie ou quoi. La vision qu'elle m'a montrée, c'est exactement ce que j'ai vu en face de moi. Il y avait euh, trois factions de police qui étaient là et qui faisaient des contrôles. D'accord elle m'a montré exactement les personnes, quoi, tout le nombre de personnes, comment elles étaient habillées, euh, comment elles étaient positionnées, euh, les intentions, ce qu'elles faisaient là et tout. Tu vois un peu le truc Tu vois à quel point c'est important cette alliance avec ton âme Et je le rappelle, ça peut se faire que dans l'amour. Je rigole pas. Hein. Amour aimant, tu comprends C'est... Si tu l'aimes, si tu l'appelles avec l'amour, il faut aller chercher l'amour dans ton cœur. L'amour vrai, tu comprends On est fait d'amour, on n'est fait que d'amour. C'est pour ça que ça marche par l'amour, ok Ça passe par le cœur, par, par ta conscience et tes actions conscientes, voilà. Donc, tu vas chercher l'amour en toi. Et si tu l'as pas connu, il faut que tu trouves ça en toi. Tu peux, il est là, ça existe, ok euh, Va sur ma vidéo, euh, sur ma chaîne qui s'appelle « Paix ». P-A-I-X, hein, ça t'explique ça. Euh, c'est tout simple, et, et, et c'est une vidéo qui est euh, avec une image qui est bleutée, toute bleutée. C'est un soleil sur un ciel bleu, un grand soleil sur un ciel bleu. Tu vois pas trop bien le soleil tellement c'est clair. Il y a écrit paix en grand en dessus, très très grand. Voilà. Euh, tu pourras la repérer facilement. Donc, donc tu vas chercher au fond de ton cœur, à chaque fois que tu communiques avec elle, et euh, eh bien, pour parler avec elle, pour pom pour communiquer avec elle, tu te mets en état d'amour pour elle, vis-à-vis d'elle, et de reconnaissance, de gratitude, et de foi. De foi, foi qu'elle existe, foi qu'elle t'entend, hein, et foi qu'elle est capable. Tu vois, la foi là, c'est là qu'elle est indispensable. Et c'est Si tu ne crois pas qu'elle existe, alors tu vas pas communiquer avec elle, tu comprends, c'est aussi élémentaire que ça C'est pour ça que la foi, c'est aussi important tu comprends c'est élémentaire si tu n'as pas la foi comme c'est pas quelque chose que tu vois ni rien et si tu n'as pas l'attention là dessus avec le temps machin comme moi pour étudier le truc et, et le comprendre et bien après l'expliquer etc voilà bah ben tu passes à côté quoi complètement tu peux surtout dans le monde dans lequel on est on, passe, on peut complètement passer à côté en se prenant les pieds constamment dedans tu vois en trébuchant constamment et en attirant tout le temps le pire et encore pire et encore pire ce qui s'est passé ce qui se passe voilà, donc il faut savoir qu'elle existe. Et comme tu ne peux pas toucher, bah tu es obligé d'avoir la foi. Hein voilà, tout simplement. Et du fait d'avoir de, de, la foi, alors tu fais ce qu'il faut, avec le cœur, un cœur véritable. Et ce faisant, tu communiques avec elle, et petit à petit, tu vas la rapprocher du toi. Tu comprends? Tu, tu vas faire une symbiose de plus en plus étroite, puissante. Tu comprends? Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu vois, ça se passe dans le, ça se passe dans, dans l'invisible. Et ça se passe dans, dans l'intouchable. Tu vois? Sauf avec des canons électromagnétiques. c'est ça le problème. Bon. Mais voilà, on en est là maintenant. bon Donc, tu vois, après avoir blanchi la deuxième étape, c'est programmer ton âme. Et pour que ça s'inscrive bien, tu le fais avec tes mots à toi, avec tes formules à toi, soit simple et exhaustif. Comprends que ce sont tes mots à toi qui vont ce que tout le sens... Tout, tout, tout ce que tu mets derrière chaque mot que tu que tu que tu que tu, que tu exprimes hein, à l'intérieur de toi et, et euh, euh, toute l'émotion que tu mets par rapport à ces mots-là tu vois tes intentions tes désirs qui vont s'imprimer c'est ça exactement qui va s'imprimer pas euh, autre chose dans ton mental pas une idée que tu as du résultat que ça devrait avoir faut bien comprendre ça il faut surtout bien comprendre aussi qu'on peut pas être euh, comment on peut pas changer les autres, tu vois. On peut demander le meilleur pour tout, le meilleur pour l'autre, le meilleur pour une situation, hein, et pour tous les acteurs de la situation. Mais on ne peut pas utiliser l'alignement pour changer quelqu'un d'autre, ou ça te revient dans la figure. D'accord La loi va te faire comprendre que ça, ça marche pas comme ça. Que ça, c'est de l'inversion. D'accord On n'a pas le droit de toucher à, au libre arbitre de l'autre, ni à la liberté de l'autre. Pas le droit et on n'a pas le droit non plus d'avoir de mauvaises intentions. Entends bien cela, parce que en entrant dans l'alignement, tu vas comprendre que... Tu devrais pouvoir comprendre si aussi tu, tu, tu programmes ton âme à, à, à, à t'aider, à te guider. Elle va te guider. Alors, demande-lui de le faire en douceur. Parce que tout, tout dépend de ce qu'il y a comme habitus, tu vois, dans ta culture et tout. Ça se peut que ton âme, elle te réponde en te faisant mal, hein, tu vois, en te faisant tomber, en te, te faisant un accident. Euh, ouais, ça rigole pas. Elle n'a pas l'état d'âme, tu comprends Elle a pas, euh, non, euh, elle est hypersensible et tout, tu vois. c'est ton C'est ton orgue ton âme, tu comprends C'est ta part qui vibre. C'est grâce à ça que tu envoies les infos et que tu reçois aussi les infos que tu as émis toi-même, parce que cette âme-là elle passe ensuite par tout ton corps. Tu vois elle, elle, elle émerge de ton esprit, de ton crâne, du dessus de ton crâne par le milieu. Elle s'ouvre dans tous les sens comme une pomme. Elle descend vers le bas et une fois arrivée à une certaine dimension, à une certaine, jusqu'à un certain point qui est sous la terre, sous tes pieds, eh bien, elle revient vers toi. Elle remonte par le milieu en, en, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en remontant, en remontant, en remontant. Tu vois, c'est un cercle continu. Si tu coupes ça en, en deux par la moitié, c'est comme la forme d'une pomme. Tu vois Quand tu es calme, quand tout va bien. Parce que quand tu es agité et tout, euh, ça peut prendre toutes sortes de formes. Et quand tu te poses une question et que tu es aligné, eh bien ton âme, elle voyage dans l'espace et dans le temps pour aller te chercher la réponse. Donc ta forme change puisque ton âme va là où elle a besoin d'aller pour avoir les infos. Tu vois, c'est ça que je fais. C'est comme ça que je communique ce que je communique. Jamais parce que c'est quelqu'un qui me l'a dit, tu vois. Non, avec moi, c'est jamais comme ça. Sinon, moi, je fais des partages, je fais des posts. Oui, ça, oui. Bien, parce qu'il y en a plein d'autres qui ont plein de choses intéressantes à dire, tu vois. Et qui corroborent des tas de choses. Et, et voilà, ils sont tous euh, formidables. Merci, je les embrasse, je les aime. Non non non. Voilà, une fois que tu as bien programmé ton âme et que tu t'appliques à faire ça tous les jours particulièrement je te conseille de le faire au réveil pourquoi parce qu'ils agissent surtout la nuit et surtout à ceux qui s'éveillent comme ça surtout à ceux qui s'alignent dans la lumière et dans le cœur. ils viennent les cibler pour te pour te brancher dans différentes dimensions te ponctionner, te squatter enfin bon, c'est la totale en ce moment on est en phase avec toutes les dimensions donc ils ne se gêne pas donc voilà, avant de faire toute demande alignée Hein, pour, pour les autres, etc. Tu demandes d'abord à te débarrasser de tout ça, ok Mais exhaustivement, dans toutes tes dimensions, dans tout ton être, et dans l'espace, et dans le temps, et entre tout, et partout, et ici, et maintenant, et parfaitement et totalement. Tu vois Tu fais la totale, un nettoyage total. Le matin, voilà. Pour que ton âme... Inscrive bien précisément exactement ce que tu veux. Pour moi, dans ma pratique, euh, tout naturellement, je commence toujours avec elle par insister, par donner le détail de ce que je veux, tu vois, et j'insiste, et j'insiste, et j'insiste. Et puis petit à petit, sur les, sur, les, sur les semaines, sur les mois, tout dépend des demandes, parce que je fais des demandes pour, euh, tu as compris, pour... Euh, pour tout pour tout le monde hein. donc euh, c'est des demandes alignées que je pratique je les pratique sur les années même tu vois bon euh, et bien donc petit à petit ça c'est ça se ça se simplifie ça se transforme ça prend une forme et puis une autre et puis une autre voilà tout naturellement et le message, lui, euh, passe de façon toujours plus puissante, euh, imprimée, etc. etc. Voilà. Même si ma forme à moi pour demander est de plus en plus simple. Mais parce que je suis d'abord passée, tu comprends, par une phase aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps que je le sens, tu vois et je, et je passe à une, une simplification uniquement quand je le ressens, quand c'est l'intuition qui monte comme ça du ventre, qui vient te parler, t'apporter une autre formule plus simple, etc. Tu vois, je ne je force pas avec le mental, hein je ne cherche pas à aller plus vite que la musique, jamais. Mais euh, c'est le contraire, c'est-à-dire que je vais chercher de l'intérieur l'énergie d'amour, pour nourrir d'amour, et c'est elle qui m'apporte les trésors au fur et à mesure, qui me guide, qui me montre, qui me font ressentir ceci, cela, aller ici, par là, tu vois Du fait qu'aussi, à la base, ben, j'ai programmé mon âme pour aller dans un certain sens. Hein ben, pour moi, euh, à la base, c'était celui de trouver la vérité, de la comprendre, l'intégrer, la pratiquer. Et puis ben, après, ben, euh, c'est essayer d'aider les autres quoi, euh, en, en, en témoignant, voilà en partageant, et alors ce que tu peux faire d'extrêmement puissant en ce moment et par rapport à la situation, nous y voilà donc, à quelque échelle, hein, à quelque stade que tu sois, de ton alignement général, etc. L'important, l'important c'est d'être aligné, c'est d'élever au maximum tes énergies, tout compte, hein, ton état d'esprit, ce qui se passe dans tes pensées, l'état de ton cœur, de tes émotions, ton bien-être, le calme dans lequel tu euh, réussis à être à ce moment-là, au moment où tu veux émettre, euh, à, euh, comment dire, commander à la matière, tu vois, créer, hein donc faire une demande alignée. Donc une fois que tes énergies sont très élevées, le même sourire, tu vois, tout, tout, est, tout compte, tout peut participer. <rire> et une fois que tu es bien aligné, avec des énergies bien élevées, et bien avec ton intention, simplement avec ton intention, tu vois, tu vas diriger tout ça grâce à ton intention. Et actuellement, là où j'en suis, c'est que la parole pour moi qui fonctionne, qui est la plus élevée, la plus intense, la plus efficace et la plus rapide, c'est quand je demande tout simplement. « S'il te plaît, et donc je m'adresse à mon âme, merci !» Je me mets en amour quand je dis ça. Hein. « Merci de purifier !» Alors, ça peut être l'eau, ça peut être la nourriture hein, que je vais ingérer, ou que, que je viens d'acheter, etc. Ça peut être moi aussi, tout entière. Ça peut être aussi la création tout entière. Ça peut être une situation, d'accord Et alors, quand tu émets cette demande... Sois bien attentif à émettre cette demande dans une lumière aussi blanche que possible. Dans un état de blancheur. C'est très très important. C'est le point de repère. Et tu vois, quand tu veux par exemple purifier une eau ou euh, une nourriture, euh, eh bien attends, si tu as le troisième œil ouvert, attends de voir que toute cette lumière blanche a bien comment dire, euh, transmuté absolument toute la matière qu'il reste plus rien, qui ne soit pas parfaitement blanc. Tu comprends Voilà, c'est le truc. <rire> et si ton troisième œil n'est pas ouvert, eh bien, tu peux te servir de la sensation de ton corps. Tu peux toucher avec tes mains la matière, hein ou toucher aussi avec ton champ électromagnétique, et donc demander à ton âme de te renvoyer l'intuition, la réponse. Et il va se produire en toi, une sensation physique. Si c'est si vers là que tu demandes, il suffit de le demander. Tu comprends C'est ça le truc aussi. Euh, L'âme va réagir et agir en fonction de ce qu'il y a en elle et en fonction de ce que tu lui demandes et de ce que tu réussis à imprimer en elle. Et comment tu réussis à l'imprimer en elle De quelle manière tu l'imprimes en elle Ok Et donc, même si tu n'as pas le troisième œil ouvert, tu peux te demander à ton âme de, de créer en toi une réaction euh, physique et sensitive qui te permet de savoir quand tu es au bout de ce qu'il y avait à faire. Hum ouais. Voilà donc le protocole au complet que je te propose euh, d'investir et d'appliquer pour le meilleur et de façon euh, très consciencieuse et de tout ton cœur et chaque jour. Et de manière donc... Euh, à agir aussi sur l'ensemble des énergies qui sont en cours hein, et sur lesquelles tu peux absolument intervenir afin qu'elles se transmutent en ce qu'il y a de meilleur. Gros bisous, tout bien à toi.